19 dossiers ont finalement été présentés aux membres du jury de cette troisième édition des e-learning excellence awards. Deux grandes nouvelles tendances sont apparues. La première est une plus grande maturité des entreprises autour de ces dispositifs multimodaux. Cela s'illustre par un meilleur cadrage de la gestion de projet, mais aussi par une plus grande agilité dans l'utilisation des différentes modalités pédagogiques entre elles. La deuxième grande tendance est une généralisation certaine des dispositifs blended. Ainsi, avant, la plupart des dispositifs multimodaux s'adressaient essentiellement à des populations globales, par exemple l'intégralité des collaborateurs d'une entreprise, ou aux populations de management, ou encore les commerciaux. Et... En général, c'était des populations qui étaient plutôt réparties à travers le monde, donc des dispositifs multilingues. Cette année, pour la première fois, nous avons plus de dispositifs unilingues que multilingues. Et pas simplement les commerciaux où l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise sont formés, mais aussi des métiers, des niches de population dans l'entreprise. Ces deux grandes nouvelles tendances nous font penser que les dispositifs multimodaux en formation vont encore franchir un pas dans les années qui viennent et qu'on doit s'attendre à de nouvelles innovations.